on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis contente de vous filmer cette vidéo parce qu'en fait ça va être un mix entre un vlog et un home tour donc la première partie ça va être une petite marche en bord de mer dans un coin que j'aime bien dans ma ville et la seconde partie de cette vidéo ce sera une partie de mon home tour parce qu'en fait le home tour se déroulera en deux parties, la première partie dans cette vidéo je vais vous montrer le coin cuisine, salon, salle à manger première chambre, première salle de bain et ensuite une deuxième vidéo où je vais vous présenter le haut de mon appartement parce que c'est un duplex où je vais vous montrer donc la deuxième salle de bain, les deuxièmes chambres, etc. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur ce petit euh, vlog home tour. C'est un format que j'aime bien faire en fait. J'aime bien faire des vlogs et puis euh, faire du contenu euh, hors vlog et euh, me dire ce que vous pensez de ma déco à la maison. J'espère que ça vous donnera des idées de déco euh, à vous. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ce contenu vous plaît et à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram nawel.zb. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon voilà, je vous retrouve vêtue de mes lunettes de soleil parce qu'il y a un petit peu de soleil et puis ça fait mal aux yeux cette lumière quand il y a des nuages en fait. Euh, tout ça pour vous dire que là on a marché un peu tout le long du sentier du littoral. Je vais vous montrer un peu des images qu'on a prises et on a une vue vraiment juste magnifique. On arrive en fait sur un plateau comme ça qui nous explique le littoral. Et euh, j'adore venir ici pour marcher parce qu'on a une belle vue, c'est calme, on entend le bruit des vagues, euh, voilà. la vue est juste magnifique et donc j'adore venir ici. Donc voilà, en fait on est à la plage du Mourillon et après on continue donc euh, jusqu'à la fin de la plage, ou plutôt au début, enfin, bah y compris. et euh, on a le sentier du littoral où on peut faire une jolie marche avec des petites criques et des petits escaliers pour accéder à chaque crique. Voilà Coucou, bienvenue chez moi, donc c'est parti pour le home tour. Donc là, à l'entrée, on voit euh, notre petite boîte à clés que j'ai eu de chez Action, euh, que je vous ai présentée dans l'une de mes vidéos. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. On a aussi un petit placard avec des portes coulissantes. Euh, très euh, fonctionnel parce qu'en fait on peut ranger euh, nos chaussures, nos manteaux l'hiver Et aussi on a des rangements qui sont assez hauts parce qu'en fait la hauteur sous plafond est assez euh, intéressante Dès qu'on rentre on a le salon salle à manger qui est de ce côté Et on a donc la cuisine, donc je rentre actuellement dans la cuisine Je commence par vous présenter donc le coin lavabo, on a euh, le lave-vaisselle qui est de la marque Bosch, donc c'est un lave-vaisselle encastré, donc ça c'est super, euh, qui est assez fonctionnel, je l'aime beaucoup et euh, je le trouve vraiment très bien parce qu'en fait il est assorti à toute la cuisine, et il est vraiment très très bien. Ensuite on a donc l'évier avec le mitigeur, par contre je ne saurais pas vous dire où on peut trouver la cuisine, j'ai actuellement parce qu'en fait on a acheté l'appartement euh, déjà tout équipé donc au niveau du coin évier on a tout ce qui est euh, ustensiles qui sont accrochés là donc ça aussi ça y était quand on a acheté l'appartement donc c'était super cool qui nous les laisse on a mon petit diffuseur à encens traditionnel tunisien que j'aime beaucoup on a aussi ma petite corbeille à fruits que j'ai acheté chez Stocomani. Euh, un petit euh, torchon que j'ai euh, disposé là, donc celui-ci vient de chez Ikea. Mon petit mousseur Amatcha qui est ici et ensuite... Donc vous avez ici tout ce qui est produit de nettoyage et aussi euh, du savon pour les mains. Ce récipient là je l'ai acheté chez Jiffy il me semble avec un autre truc que je vous montrerai tout à l'heure que j'ai mis dans une autre pièce. Et vous avez aussi le frigo qui est de la marque Samsung qui était aussi présent lors de l'achat et qui a été donc euh, laissé par l'ancien propriétaire. Et à côté du frigo on a euh, mon petit tableau euh, weekly planner que j'ai eu chez Action et que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Et de ce côté, on a donc le coin plan de travail avec la plate de cuisson et la hotte que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc ce plan de travail, il est vraiment intéressant parce qu'en fait, on a la possibilité de disposer un ensemble d'électroménagers et on a toujours la place pour cuisiner. Donc là, j'ai mon Thermomix, la machine à café Dolce Gusto, la bouilloire que j'ai pris de chez Lidl et euh, on a euh, le porte-essuie-tout qui vient avec la corbeille à fruits que je vous ai montré tout à l'heure. Là on a une petite étagère où j'ai mis donc, le petit matcha, j'ai mis l'huile d'olive et la vinaigrette dans ce petit récipient, euh, ça fait un petit peu aussi le restaurant, c'est marrant, euh, que j'ai eu de chez Ikea et euh, le sel avec le poivre dans ces petits euh, récipients qui sont très jolis que j'ai eu euh, chez Action aussi. Ensuite, on a euh, la plaque de cuisson. La plaque de cuisson, elle est de la marque Sauter. Comme je vous disais, tout était déjà équipé au moment de l'achat. Et on a la hotte de la marque Electrolux. Euh, donc, il y a trois feux et c'est largement euh, suffisant. Au début, j'ai toujours pensé que trois feux, c'était pas assez. Mais euh, en fait, trois feux, c'est largement suffisant parce qu'on a un grand, un petit et un moyen. Ensuite... On a donc ce petit repose ustensile pour lorsqu'on cuisine. Donc il y a marqué bon appétit dessus que j'aime beaucoup. Je l'ai eu dans les... Euh, vous savez les petites bricoles qu'on trouve parfois à un il y, a, il y a un rayon où, où il y a plein de petites choses à 2 euros. Je l'ai pris là. Et j'ai ce petit rangement à épices donc en bois que j'ai eu à ma hier par mon beau-frère. Vous connaissez... Mon petit rangement à thé que j'ai acheté chez Action et que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Donc là, on a le micro-ondes de la marque Sauterre encastré. De même, le four encastré et de la marque Sauterre. Et ici, je range tous mes Tupperware. Voilà, la cuisine étant terminée, on passe au salon. Donc quand on continue comme ça, on a ces petits tabourets de bar que j'ai acheté chez Action. Donc on en a deux. Mes chats les ont clairement euh, détruits avec leurs griffes, donc je pense que je vais bientôt les changer. Ensuite, on a ce petit meuble-là euh, d'appoint, d'entrée. Euh, voilà, C'est un petit meuble que mon mari a fait lui-même, euh, où je mets euh, mon sac. J'ai mis un petit peu de déco ici. J'ai mis mon pchit pour, euh, pour que ça sente bon. Euh, un attrape-poil et un peu de rangement ici. D'ailleurs, ces rangements-là, euh, je vous les avais présentés dans une vidéo action. Ensuite, quand on continue comme ça, donc on a les escaliers. Mon aspirateur que j'ai acheté chez Electrodépôt et qui est de la marque Rowenta. Donc, quand on continue, là, on a les escaliers et euh, ici, on a un meuble, deux meubles en fait, qui viennent de chez IKEA, qui sont blancs. Et là, j'ai mis un peu de déco, un peu de rangement. Euh, D'ailleurs, si vous voulez les détails, dites-moi. Je vous fais vraiment chaque pièce en détail, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense que la vidéo va être un petit peu trop longue. On continue. Donc sur ce meuble-là, on a l'aquarium de mon mari. Et ici, on a un petit coin bureau qu'on vient tout juste d'aménager. Et sur ce petit coin bureau, on a donc mon ordinateur et les deux livres que je suis en train de lire. Et une petite lampe qui vient aussi de chez Ikea. Donc le bureau vient de chez Ikea aussi, hein. Ensuite, on a ces deux chaises-là qu'on avait achetées euh, en 2019 euh, chez Ikea. Je ne sais plus si elles y sont, mais dans tous les cas, je vous, je vous les mettrai en barre d'infos. Et on a cette jolie table que j'ai achetée aussi en même temps que, c de, que ces chaises-là, en fait, euh, qui vient de chez Conforama, donc il y a deux ans, euh, voire même deux ans et demi. Je ne sais plus si elle est disponible, mais ce qui est bien dans cette table, c'est qu'en fait, elle est extensible. Donc déjà, elle est grande, c'est super, mais comme on a des grandes familles et que parfois, on reçoit... C'est pratique de pouvoir euh, l'étendre. Et au niveau de ce qu'il y a sur la table, on a ce petit plateau en marbre et ce petit vase en marbre que j'ai acheté tous deux chez Jiffy avec ces fausses fleurs qui viennent de chez Action. Au niveau des chaises, on a euh, des chaises style scandinave que tout le monde connaît, donc en bois et noir, que j'ai acheté chez Action en lot de 4. Je crois qu'elles étaient à 65-66 euros. Et enfin, euh, au niveau de la salle à manger, on a ce euh, grand miroir, euh, énorme miroir d'ailleurs, que j'ai eu à mon anniversaire euh, et qui vient aussi de chez Ikea. Ensuite, quand on passe de la salle à manger au salon, on a en fait ici notre petit euh, balcon qui n'est pas rangé, donc on va pas vous le montrer dans cette vidéo. Euh, et euh, les rideaux, euh, je ne sais pas d'où ils viennent parce qu'en fait c'est ma mère qui nous les avait donnés. Et en plus mes chats ont commencé à les abîmer, donc va falloir bientôt les changer, comme les tabourets d'ailleurs. On a ce petit arbre à chat, donc pour les chats. On a le petit pouf que je vous ai présenté dans une précédente vidéo avec le plateau qui vient aussi de chez Action. Et ensuite, au niveau du salon, on a euh, donc les deux canapés euh, qui viennent de chez Ikea. Donc c'est des canapés qu'on a achetés d'occasion parce qu'on savait très bien que les chats allaient faire leurs griffes dessus. Donc voilà, pas besoin d'acheter euh, neuf et en plus ils sont assez chers euh, ces canapés-là. Et euh, j'en suis très contente d'ailleurs de ces canapés. Et pareil, au niveau de la table basse. On l'a acheté aussi d'occasion, par contre je ne sais pas d'où elle vient. Et ce qui est bien en fait avec cette table basse, c'est qu'elle se relève. Et donc on peut manger ou travailler dessus sans trop avoir le dos recourbé. Au niveau de ce qu'il y a sur la table basse, on a un plateau que j'ai acheté chez Action, que je vous ai présenté déjà. Pareil pour euh, le bougeoir. Et on a aussi ces sous-tasses euh, qui viennent de chez Action, effet marbre, que j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de la télé, c'est une Samsung qu'on a achetée chez electro Depot, maintenant, il y a plusieurs mois. On a le Home Cinema qui est disposé sur une étagère avec notre box euh, orange. Et on a la Play 5 qui est ici avec sa manette. Si on passe de ce côté-là, on a trois petits cadres que j'ai achetés chez Action. Et les affiches qui sont à l'intérieur des cadres viennent de chez Desenio. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve, mais je pense que ceux-là, ils doivent toujours y être. Pour vous présenter un petit peu ce qu'il y a sur les canapés, donc on a des coussins. Donc Celui-ci, il me semble que je l'avais acheté chez Jiffy, euh, mais il y a très très longtemps. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il commence à, <rire> à prendre cher avec les chats. Et les coussins noirs, donc les gros coussins noirs, qui sont je crois 60 x 60, je les ai achetés chez... Castorama. On a aussi ces petits coussins que je vous ai présentés dans une vidéo action euh, bah, qui viennent de chez Action du coup et qui vont très bien avec la déco et que j'aime beaucoup. Voilà au niveau euh, du salon salle à manger. Voilà pour le salon salle à manger cuisine. Donc en fait c'est le rez-de-chaussée si je peux dire. Euh, parce qu'en fait notre appartement est un duplex. Si cette vidéo vous a plu, je serais ravie de vous faire une deuxième partie avec euh, la salle d'eau qui est en bas, euh, le dressing aussi qui est en bas et l'étage avec les deux chambres et la salle de bain avec nos bureaux aussi qui sont en haut. Je vous présenterai dans tous les cas, euh, je pense, mon bureau lors des vidéos back to school parce qu'en fait, il y a pas mal de choses que j'aimerais vous présenter niveau organisation, déco, bureau, tout ça et euh, que je souhaiterais vous faire. Mais dans tous les cas, si vous voulez le reste de l'appartement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si je vois qu'il y a pas mal de demandes, il n'y a pas de souci, je la fais avec plaisir. Et euh, au moins euh, j'aurai vos retours sur cette première vidéo parce qu'en fait je suis vraiment novice dans tout ce qui est euh, voilà déco, euh, appartement de tour, etc. Et puis je veux vraiment vos avis pour cette vidéo, savoir si ça vous a plu ou pas. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de déco, des, des idées de disposition chez vous. J'espère en tout cas avoir un retour de votre part euh, sur, euh, sur cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser une petite trace de votre passage. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Et aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram nawel.zb où je suis beaucoup plus active et où je commence à poster euh, des photos régulièrement. Les stories, j'ai toujours été active, donc n'hésitez pas à aller euh, euh, checker mon compte Instagram. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao